Merci bonjour, bonsoir pour nous toutes. Encore une fois, moins content avec vous pour nous porter nouvelle vidéo ça pour et pendant un un petit temps pour nous dire merci à toutes celles tout toutes amies, toutes combattantes quel que soit à côté ou hier, dans monde, qui pas jamais l'aggrène nous et nous content avec vous dans vidéo ça que nous pourrions faire autant de ça qu'a passé le pays d'Haïti. Eh bien, mesdames et messieurs, chef gangan mano, chef gangan vilay de qui vient après ISO. Eh ben, qui dit même là fait gros déclaration et Monsieur Avili diverses gros palto, gros autorités qui a fourni aux armes et munitions. Eh ben pour continuer ça ouais qu'a passé là, qui sont insécurité là, c'est pas un bagage kap fini qu'on y a parce que des gros bras, il a dit gros bras, des gros bras qui ont même caché derrière ça qu'a passé là. Et si on a raison, eh bien, qui fait ouais bandeau ou tout puissant comme ça et la police pour diable, pas qu'à faire un rien en face. Donc, c'est pas sans raison. Et nous, e diverses zones qu'on y a quittées ont été calme. Eh bien, divers groupes gangs commencent à établir une base dans ça zone Gagnez tout, commissaire e, et eh bien, qui lui même pas aujourd'hui, dans le dossier Insécurité, ça a passé dans le pays. Il a dossier Opération Tornade 1. La police a mené pour eux comment ils qu'à mais ben, machine insécurité ya, mais ben, c'est bien dommage, la police a tenté, mais bagayo pas si bon que ça, parce que c'est presque chaque jour, eh ben, mon ap mouri, mon ap boule, mon a kidnappé, et la police la, la, dans bouche et académie police la, bandirifé, tout le boule ou, la police pas fait un Et bien, nous allons faire autant de garder aux mesdames et messieurs, qui porte parole, PNH la, qui lui-même pralbanou, détail, eh bien, sous divers kidnappings, que la police yon même dévié et yon prend otage ou à casserie machine bandit bandi au gars vous avez mortellement blessé et gagne tout qui au même chapé pour donc c'est pas grave Mais mesdames et messieurs nous pourrons le faire entendre comment ça est dans pays d'Haïti ou sur tv la caï jusqu'à la fin guys allons tourner pour prochaine vidéo bien nous non pas ça de non question de Bon, ça que tu es pour ça. Si tu me dis grapia, tu me peut-être dix ou même si grapia. On connaît Val 5 secondes sur base criminelle. Ok Et bah il sait seulement... Et bah il s'est seulement... On ne sais pas. Allez, écoutez-nous. Tout le monde connaît Val 5 secondes sur base criminelle, assassin, kidnapper, voler gang. Qui très puissant dans le pays d'Haïti. Monsieur, humble faire nous connaître Tout le pays est gang. Mais gang dans tout pays où, pas agi même avec gang Haïti y'a. détruit un peuple qui sent un k'ap détruit un peuple qui n'a même pas mangé. un peuple qui n'a même pas de priorité. Monsieur nous connaît. Gang dans notre pays c'est richesse pays je dis à la, je ne vais pas dire que je ne que pas que je ne vais pas dire je pas dire que je ne vais pas dire que dans ne vais pas dire que je ne vais je ne vais pas dire je ne vais pas dire ça. je ne pas pas dire faire puissance que parce que même ou même qui empêche le peuple à vivre bien, ou pas vivre bien. Pendant ce temps-là, il y a une façon de nous vivre, monsieur. Pour que le peuple t'en vivre bien. Parce que ça n'a fait le peuple à Haïti à là, monsieur. Tout le monde ouais un crime lié. Et son crime extraordinaire lié, monsieur. Attendez, attendez, attendez, monsieur. Nous, tous les élèves d'école, nous n'avons plus le paternité, monsieur. Nous, tous les monde, monsieur. Nous pouvons nous, oui. nous bouiller en tout vivant, monsieur. Tout ça, c'est un crime dépassé, oui. Nous prenons tout vivre ah, dans ah, la non non, non, non, non, monsieur, non, bon, Manodil va qu'on non, non, mal. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, faire mal, non, non, non, pas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 pour qui ça nous kidnappe les gens qui ne pas ne pas le Pour qui ça nous l'argent jusqu'à ce nous les gens c'est bon. Et pas ça, nous ne Bon, oui, voilà, ça me connaît est Oui, ça nous connaît Ah, Mano, Mano, Mano, là là, là, on l'a a quand on on l'a là quand on a a tu dire Non non non. non, va faire ça. Ouais, on parle avec avec on là. On va poser une question droite, river sous les doigts. Pas moi même, faire ça non. Hein? Chacune, mona, la, chacune, non. Chacune, mona, ça? pour garder, ça? pour accepter. <cute> <faites ça>, <cute> <ça>, <cute> Des trucs on s'est des des bourgeois, nos âmes. On a des bonne bonnes peut-être pour a vu Imaginons même. pays messieurs. Ça Ça pas Et nous pas gang, nous pas gang assez, nous criminels, monsieur, nous criminels dépassés, monsieur, nous criminels là pour grand, messieurs, peuple là pas. faire peuple là pas nous peuple là pas empêcher Nous nos gangs, peuple là pas non messieurs peuple, mmh. bah, le pêche, nous gang -nous, peuple bah, que nous pour nous peuple ça, La boule, les tout vivant, Ça, c'est un diable pour nous sacrifier. <rire> Non, ça est que Si peut-être je même pas chef la chef, baille? Qui, chef qui baille? l'autre. chef oui. qui là? chef la police qui va nous l'autre. Nous, nous kidnapper policiers. Vous pas voir. nous vivons. Non, nous nous pas non, parce e -e, e pas police qui l'autre. Il n'y a pas de kidnapper les policiers, qui n'est Pourquoi pas de Pour qui ça, ok, soit vous Pour qui ça, On va pour qui ça vous vous qui petit petit va même avoir 10 000 dollars ici dans d'appel. Après, ou, même, ou ou même, à sacrifier même. Grand frère, grand frère, je ne peux pas parler de ça. Libérer oui, le peuple, qui dans l'esclavage, je vais nous là Est-ce que vous avez tout le peuple à nous tout Monsieur, nous, nous, à nous, a tant tant coule, non. Non, non, non, non, non. Mano, Mano, t'as dit, dit, dit. Non, pas, dit Mano, Mano, pas de ça. Ah, dit... Et pas nous même qui devons être les ça qui de la mou. Et pas nous même qui Et pas nous qui comme ça, les gens qui ont fait ça. tu n'as pas de Pas ça. de clap. Pourquoi c'est un qui vit de à et pas aucun policier tué sexy? Où est-ce que tu Où est Où est sexy? est sexy? Où est est est tu es est sexy? est-ce que Où tu es pas nous, mais pas parce avec nous. Nous De jeune, des de après même avec des ça, même nous même encore quand en chant nous Qui pas même dit tout monsieur. Il um, moi a des bagages, monsieur. Il y Moi même je monsieur. Il y a des bagages, monsieur. Il um, y a des bagages, monsieur. Il y a des um, uh, bagages, Non, Il y monsieur. Il moi même ça... bagages. Il y que des nous Combien de gars faire ce qu'on est qui va faire travail pour vous? E Et nous pour vous Non, qui est-ce qui va vous montrer? Qui est qui va vous montrer? Ah, ah, monsieur, je ne pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais ne sais pas. pas. Je ne sais pas. Je dans Yo les Yo les oh, vous même vous pour vous. pour à pas que sérieux. Parce que parce que, grâce, ne suis pas en train de de l'école. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas, pas, non, non, non, non, faire non, non, Ok, okay. Qu on voit le peuple c'est On voit le peuple Mais tel en fait, vers Non, il a... monsieur, pas besoin de dire ça. pas Il n'y a pas besoin de Il n'y a de non, ça. Il n'y a pas pas ça. de ça. Il n'y dire nous Il n'y a pas besoin de pas besoin avec action que le mettre là n'a pas ça et, <snécé> et pas moi, nous. Quel monde pas de doigt. Quel monde pas de doigt. Quel monde pas de doigt. pas ça on va dire que nous prenons un veste, nous ne Et pas nous, pas a volé. Il a Mano. En tout cas, mano. Mano, mano, mano. En tout cas, moi vous descendez. Mano, Mano, Vous mano. Bon, je ça, me ça va me descendre. Ou ou est un criminel? passé? Ah mon cher, ça me fait Ok, parce que tu détruit mon nom monsieur. Nous pareil, monsieur. Non, non, non, non, monsieur. nous détruis ici, monsieur, qui va faire nous problème nous, qui va faire un nous. Et qui va faire un et nous. Je nous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 et son, quand qui qui okay. bon bon bon okay. la même, je dis même, je dis à la même, je dis même, je je même, je dis à la de je je dis à la je dis je dis à là je dis à je même, je à je à à à je même, peuple même, même, à non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Manu, mon non, Manu, Manu, Manu, Mano, je, parce, je te mano, pas sauté depuis ça. gouverné par la terreur, ok par la peur. Ou, pensez que les gens vivent en, mal vivre Ou Ou pas, c'est conscient que c'est Non, ce c'est moi qui j'aime faire de la population c'est Ok, ok, ok, ok. Penez, me une question Je ne pas capable de coucher je pas capable de parler, non mais. Ok, Penez, moi pose une question ça. vous me une question Est-ce que tu à l'école Hein Est-ce que tu à l'école Non, ma d'accord. Est-ce que tu à l'école Non. Ok à mais pour qu'il ça va chance pour aller à l'école dans pays l'école ça est là l'école ça est Ah mais c'est nous mais qui a l'école il a l'école du côté de la Oui Oh mais c'est, et et qui toujours est en marche va comprend enfin, que la une question de sécurité et on est capable et je dis on est même capable de dire bon mais qui vous que m'appuyez et mais qui ça qui n'a pas avancé la dernière nuit et puis et après, et, toute situation, elle est capable de permettre tout que, et, et, et, et toute batterie qu'il met en marche, il est capable de diminuer. Parce qu'il faut qu'on comprenne tout que la police en lui-même les lui sollicite un peu partout, et pas simplement au niveau des zones et, et, et côté et, et, et, et, et picture, là, qui est fixée à qui mentors, les zones qui n'entendent au seul et seulement. Mais la police en tout sollicite tout au niveau de la ville d'un, tout au niveau de Pétionville qui que tout au niveau du groupe nous nous nous de côté qu'on a nous et difficultés, et nous parfois c'est même l'équipement nous qui nous nous qui nous nous nous nous nous nous nous nous des problèmes au niveau des nous nous nous au niveau au niveau et tout ça la donne, mais quand nous est toujours là, parce que c'est une définition de nous, et l'emploi d'action, l'emploi d'opération, justement, qui était là pour ça, et c'était l'objectif que nous avons fixé, et qui découlait de l'ensemble de notre objectif, et également de notre bagarre qui vient pour la question en plan, en plan d'action, ou en plan d'opération, mais qu'on est toujours là, et rien. Et peut quand tu parles de fonds de la et ça n'est peut-être quelques semaines, côté que nous avons et qu'il y a des côtés qui et, et qui ne peuvent conduire nous, nous arrivée. Et, et là derrière, il y a même des et, véhicules tout qui est arrivé confisqués, et même dans le cas d'opération à tout, malheureusement, il y a des prisonniers, des oui, basiques qui arrivaient blessés tellement et, et tout matériel tout qui est arrivé et confisqué par la police nationale. Mais ils ont toujours été... Et quand on a toujours là, mais pas simplement là, simplement parce que ai de dire, les gens nous dire, ils sont ici un peu partout, et pour que l'autre côté, qui gagnait et pour solliciter justement l'appui des populations à leur banque, font des considération pour nous et voilà que nous-mêmes, nous, nous fixons nos zones, et puis voilà qu'ils sont une passer à tout, et côté que des habitants de ville dans une zone pas et qui étaient dans situation difficile, côté que l'unité est pratiquement, euh, après, la police, c'est ce que qu'on l'a allé demander, de mon déplacement et de ressources humaines, nos déplacement de ressources matérielles pour que nous capables d'arriver et présents dans nos zones-là et arriver tout collecter nous avec et, et ensemble de coupes par qui sont venus dans chasser zone là et chassez-vous et la population et capable de faire calmer. Et aussi me pas moi en tout cas si me trompe moi pour apporter correction pour, pour l'auditoire. Donc dans a l'opération ça, tu as étape, c'est tornade 1. Et eh bien, quoi que l'opération Salité est démarrée, donc c'est torsel, puisque là, on présence, je dirais, imposante, des civils illégalement armés, qui ont des problèmes, etc., qui, qui est presque pour place l'État, place la police. Donc maintenant, est-ce que euh, euh, euh, nous sommes toujours en phase 1 Et si nous sommes oui. la oui. phase oui. 1, donc, euh, qui, qui continue, là, je la journée exactement et au cas par de... cas, c'était tout, pas dit, c'était tout, mais objectif pour gagner, mais on connaît que l'opération, toujours dynamique, aucun droit, je dis, à tout gagner, obstacle rencontré, et qui n'est pas prévoir, et puis dans le débriefing, on a dit à bonnes situation, parce que la pêche opération, on fait l'évaluation, on fait des défis, mais on connaît que si côté perfection, côté correction, côté amélioration, de manière pour que d'autres intervention, pour que là au même, on arrive et couvrir côté et on et Nous constatons toute opération toute police du monde et nous sommes capables et nous Sinon, dans le bâtiment défaut, moi, je tout gagner, quelques activités, tout prendre au niveau de l'axe et dans celle-là, côté que, et réaliser dans la zone, et même le réunions en déplacement. Mais alors, on a profité justement en de ce que nous nous dire et les réunions que la police nationale, c'est partenaire, je le dis, dans la zone, la police nationale a fini et pour que nous mettions une situation difficile, au contraire, l'île-là, justement, permettre que nous-mêmes, nous capable capables de prendre confiance dans nos zones, et capable de tout, activités. C'est vrai qu'il y a une difficulté groupe, avec des groupe armé, et qui empêchent les populations paisibles, des populations tranquilles dans nos zones, et d'attaquer les bonnes activités. Et nous croyons que les partenaires, nous sommes sens et les que la population. Et toujours fait preuve de solidarité avec le travail de la police, sans, malgré, ça nous la situation, et en termes d'équipement, mais de toute façon, nous préférons la, la police et la population, disons, mais quand de côté de la police, et on a continué, justement, des populations ça, pour continuer de camper de côté, meilleurs ennemis, que la police nationale. Mm -hmm. Mais qui garantit que la police là-bas, en tout cas, bon. et qui va permettre qu'ensemble de monde qui t'a quitté, il se passe ça, on va aller du torseil et. Et qui est au Katouné avec toute qui est Sud et d'esprit pour de parole. Alors garantie que nous sommes pas bail. Vous connaissez que en termes de sécurité, c'est pas et, et, et pour mettre en garantie à 100%. Et même dans les pays qui sont très avancés au niveau de la police, au niveau de la technologie et toujours des, et, et des difficultés, des imperfections, mais on a dit que comme garantie, la détermination est là, la volonté est là, et avec appui encore, et encore une fois, on a demandé euh, peut continuer à peu appuyer de manière pour qu'ensemble avec eux, pour qu'on capable et d'arriver à équaper. Parce que, en question de sécurité, et suis tout beau et monde et qui fait beaucoup d'études ben, la question de sécurité. Il toujours que la sécurité pas simplement question de police, simplement, mais et, en question euh, et, et, et envie. C'est pratiquement son top national pour lier. C'est une synergie à tout tous secteur qui fait partie de la là notamment la population. Mm -hmm. Mais, mais, mais, mais qui, ça, et, euh, qui ça, finalement, qui fait que nous n'avons jamais besoin de synergie Ça, puisque, euh, alors, l'homme synergie, on ne parle pas là, sécurité à lier exigeons ensemble les collaborations, populations, ensemble de la persécution tout, si de nous devons comprendre. Mais ça empêché que nous-mêmes, nous jouons nous une synergie ça, nous avons une collaboration ça, qui va permettre que le travail de la police soit plus efficace hein, et, et, en réalité, quoi parole. Alors, alors ne pas dire que nous pas jouer les synergies d'action que nous et sollicitons. Et, C'est un exemple, il, là, et, et, et qui concerne les questions sont sécurité, qui fait des formes et nous demander plus beaucoup de banos et nous mêmes beaucoup de banos et on a fait et on a fait plus et j'entends dire avec le peu et on a fait le maximum et nous comprenons la situation, nous comprenons la difficulté de gagner, mais nous croyons que et, et nous partenaires après chaque intervention que la police fait, que nous faisons, que ce soit au niveau et, de et coordination de presse et de la publique, hein, à chaque fois, texte, nous, nous, nous sollicitons la collaboration de population, et que ce soit dans au niveau de à à la police, au niveau de Facebook, hein, et que nous, nous, nous parler de, de, de, de collaboration de population, parce que c'est certain que c'est un population. Hein, c'est que nous avons fait quelque chose et c'est vrai que la population attend plus de nous et nous comprenons ça. société, famille, hein, tout le monde qui est dans hein, la société attend plus de nous. Mais nous-mêmes, beaucoup de gens nous mêmes bien en vie, nous sommes déterminés et nous avons volonté pour nous faire plus. Et nous avons fait plus toujours en fonction de moyens mm -hmm. Opération Laboule et euh, Vivi Michel. En cas par cas, c'est peut-être que l'autre toujours. Il y a eu l'opération <-timinology> Tornade là, il a lancé ou bien c'est le bas spécifique, on capable dire, des interventions qui ont été faites au besoin. Très certainement. Suite à l'intervention et à commandeur chef là, et M. Fanzel, qui a rencontré la presse, il y a lancé. Et opération 1, c'est désormais, et tout ça capte au niveau de la police, c'est en tant que gagner du travail et de tous les jours des travaux classiques que la police fait en fonction qui sont exécutés mandat et la toujours dans le travail de routine, un travail classique et Mais tout ça que nous avons fait, a créé dans notre opération équipe l'enseignant et opération de diamant et qui a été tenu au fur et à mesure, que ce soit au niveau de l'antibonite que ce soit au niveau de l'autre zone, même dans l'entreprise autour de côté et qui gagne et réseau de gagner. Et c'est vrai que la population nous entendons à travers la presse, nous entendons tout, ça a dit, nous entendons voix, nous entendons crimes, et, et encore une fois, on a dit que... Okay. Et, et c'est ensemble pour que nous capables de faire et, et ça, faire Parce que, gagner des zones, des quartiers, côté que la population veut et qui dit que bandit va prêter dans un zones, qui dit que bandit pas prendre un pire dans un zones, parce que es contre des mauvais moments dans le passé, et t'es gagné un pile, et, une j'ai époque-là qui est, es victime de ça, et on prend des dispositions. Et nous croit que c'est un très bon signal, et il est fait tout au niveau coffre, est fait tout au niveau localité, au niveau Pétionville, et ça fait qu'une toujours encourager ça, et n'a pas encouragé lui, mais avec toujours collaboration de la population. On nous encouragé, nous ne pas dire que le fait toute justice, mais dès qu'il a identifié de mauvais éléments d'activité qu'il ne peut pas comprendre, qu'il n'est pas fait dans une zone à fait, capable toujours de mettre avec la police pour qu'il capable d'arriver et de croire que le mode opératoire est en pile dans un bandit, c'est une des zones, et puis il capable de espaces qui vivent dans les cailloux et puis le près pour les caillots et puis on a la loi pour un 2 2 25, et puis 10, 20 et puis après on se dit bon dans une zone et c'est bien monde, notre population qui fait effort pour bâtir du caillou et des classes moyennes et de nous qui a comment la vie, du mal et et puis pour être capable d'habiter en côté, pour être capable dormir en côté et puis de trois bandits empêcher eux, dormir, empêcher eux-mêmes et les trois fonctionner en zone là, ensemble de Et nous croyons que le travail, ça, ce pas le travail simplement la police, parce que la police, pour qu'on parle, il faut nous cesser, il faut nous de faire ça, nous sommes capables vraiment et population et d'autres secteurs qui ont la question de si vous pouvez apporter son, vous pouvez apporter un petit de microphone pour être capable de répondre. Je vais dire, c'est ça, mon Val. Pas de bon débat. Et vous avez une opération dans zone de la boule 12, dans le week-end. Nous avons un bilan pour l'opération de ça. Bon, et c'est pas simplement et, et, la boule 12, parce que nous avons prouvé que, et j'en te dis le temps, il y a eu et, plus de cas et de kidnapping que la police a eu de jouer. Et c'est un peu partagé avec quelques. Et le 23 mars 2023, et suite à l'intervention de la police, il y a des bandits euh, et des blessés mortels. Malheureusement, il y a des pistolets de calibre de finette et plusieurs de munitions et véhicules qui confisquaient. Et ça a fait passé au niveau post machin le 26 mars 2023, la police de jetons a ont une tentative de kidnapper dans la zone Sainte-Anne, le centre-ville, et côté crédit de la de et gagner, et gagné ben, bandits qui bléchaient mentalement, gagner gagné tout qui blessé tout, ils ont arrivé à confisquer les les véhicules confisqués. Et c'est suite justement à la pression la police a et au côté que a obligé d'abandonner un véhicule zoréquin. Le 28 mars 2023, la police déjouée en tentative de kidnapping ni au niveau des couplants. Le 31 mars 2023, la police déjouée en tentative de kidnapping ni au niveau de la taille Il y a une et patrouille qui s'est dit. Et après que bandit a abandonné et que sa suite à persistance justement la police et à intervention, la police qui n'est plus obligée d'abandonner le véhicule. Et on a dit tout au niveau tabac, dans le week-end, il se passait à tout, et il y a eu un jeune dame de 39 ans, côté qu'il y a tenté et un délit, il qui attendait même d'entrer dans le véhicule, d'être machine, entre forcément, monter pas derrière. Heureusement, la police est arrivée à temps, côté que dans ça, la police arrive et libère, et les que ça nous oblige d'entrer dans nos machines d'âme, nous nous d'entrer entrer avec au niveau de l'addiction des panneaux et ça s'est passé samedi 1er avril qui se passait là-tout et tout samedi 1er avril l'entour au niveau tentative de kidnapping qui déjouait qu par la police au niveau 1 de l'argument et c'est un mauvais les zones radio qui il y a deux présumés kidnappés, malheureusement, qui blessent suite à échange de tirs avec la police, et il un tout amaral ainsi connu, et qui fait un gang qui a fait voler dans une zone Jérusalem côté que les blessés mortellement et suite à échange de tirs avec la police le samedi 1er avril, et, au niveau euh, Canada. Et il y a plusieurs interventions que la police fait. Et dans une province, peu partout, en disant quoi d'émission la police a arrêté Alexandre Atazan, et qui fait partie de nos gangs, qui a évolué dans un tas. La police, surtout dans la communauté a créé tous nos réseaux de gangs, qui, eux-mêmes, qu dans plusieurs actes, et nos zones et cohérentes. Est, et, et côté que la population, et nous ne pouvons pas voir ça l'image de population dans la zone, et à -e hey. mm -hmm. yeah. la police, c'est ouais. bien même qui nettoyent le commissariat, parce qu'ils ont même fait des manifestations, côté que la police qui est même Dans la zone ouais, la police a été, ils ont conclu ils ont qui est basé dans qui qui bas chilégon douze les l'électorat <fr> <surfing seventeen Sague> <commercials> Et la police doit arrêter qu'il n'y a pas le capitaine, continue avec le mettre Et M. le fait partie du gang écrasé barrière, il est impliqué dans plusieurs actes. Et côté que, il y a unicky. Alors, c'est en somme de la et plus encore que la police fait, mais nous bilan généralement que nous sommes dans mes yeux mesure pour que nous nous abattions plus en termes de bilan et, et, et définitif du ensemble d'opérations que la police est menée et a fait prêter pendant et, et ce semaines qui sont se passées. Mais qui ça qui explique votre parole? Pendant on expliqué eh, que la police mène plusieurs opérations, qu'on paquet de travail qu'a fait, et puis, le groupe armé, il y a plein de territoires chaque, chaque semaine, il y a un territoire plus. Ça explique ça? Et, alors, et, ouais, ouais, nous avons un mode opératoire en tout, et c'est pas que nous allons parler et pour le et, et, groupe, pour bandits. bandits. Et même tout, côté partout, il y a le mode opératoire, mais seulement, la différence, il y un mode opératoire nouveau, et c'est pour qu'on est capable de sauver des à bien. Il y même un mode opératoire, c'est pour qu'on capable de tuer la population, et de tuer des familles, et l'eau à considérer, et les kidnappings qu'on fait, et sur des moules de la population, côté que nous, côté que créateurs, côté que sur le plan moral, et attaques. Et nous-mêmes, encore une fois, beaucoup de panneaux, et à chaque fois, et, t'as des situations, y eu, des situations aussi, ça eux, des nous-mêmes nous tenons de eux, et nous t'en voix la population, pour que nous capables de faire les, encore une fois. C'est, justement, ça fait que nous, à la population, en. et à savoir, question sont vos Et nous n'avons pas encore repris problème, dans une zone, une zone qui est tranquille, et où il des visages, de monde visage. qui a habitué, qu'on ouais. Faut qu'on vigilant, et